Et salut à tous les gens pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, Google Espace, Eric TBN, c'était pas actuel Là, cloche et abonné à ma chaîne YouTube. Donc là les abonnés, euh, je vais vous expliquer euh, comment afficher le chat qui est juste ici. Voilà. Qui est juste ici là. Regardez, déjà là, je peux écrire ça va il y, y a mon chat ici donc comment dire que c'est hyper fastoche d'accord les abonnés donc vous voyez les euh, vous, vous devez aller sur twitch genre comme ça et là il y a twitch twitch vous devez juste twitch hein, c'est hyper fastoche et après vous devez créer un compte à vous moi j'ai déjà créé mon compte après vous pouvez faire qu'est ce que es, qu'est qu ce que vous voulez donc vous partez dans mon chat après, vous faites dans Papout. Voilà. Et après, vous faites euh, copier euh, le lien. D'accord, les abonnés Et après, vous partez sur OBS. Après, les abonnés, quand vous êtes allé sur OBS, vous devez aller dans Affiche. Dans Doc. Parlez-le dans Doc, Hop, Internet, et ici vous mettez votre prénom, enfin le prénom que vous voulez, chat ou euh, ce que vous voulez, et après, vous l'avez le chat. Donc là, si vous avez plu la vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche, abonner à ma chaîne YouTube, et je... Peace